Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, donc normalement on s'est quitté, on était sur cette page, on avait effectué une connexion sur Urafori, sur ClaroLine, donc on va je vais vous décrire un petit peu ce qui se passe ici. Donc quand vous vous connectez, vous tombez en fait sur votre profil, le profil on va le laisser de côté pour l'instant, on va s'intéresser plutôt au euh, gros morceau de ClaroLine, c'est à dire les espaces d'activité. en haut à droite vous avez un petit livre, et vous avez le champ entre mes espaces d'activité ou tous les espaces d'activité publics. Nous, on va sélectionner mes espaces d'activité. Donc, vous voyez les espaces d'activité qui apparaissent. Ouais, je ne vais pas parler de l'espace personnel, je vais plutôt parler de celui-là, AES, qui nous concerne. Donc, une fois que, que vous êtes arrivé sur cet accueil de l'espace d'activité, vous tombez sur plusieurs choses. Vous avez euh, l'accueil, où vous retrouvez le planning, des flash infos, des événements à venir, des messages sur le forum, des nouvelles ressources déposées. Voilà, il faut savoir que ça c'est euh, personnalisable par les formateurs, ça peut évoluer assez vite, n'hésitez pas à le consulter. J'ai un onglet, les cours, ça parle, ça parle tout seul, où vous allez retrouver euh, les différents cours qui seront déposés. On verra ce n'est pas le seul endroit où vous pouvez trouver des choses. On verra ça euh, plus tard. Vous retrouvez euh, aussi un onglet euh, dédié. Donc l'idée n'est pas de faire de la différence. Mais si vous êtes iris, adea ou CRP, vous n'aurez pas le même onglet. Tout simplement parce que si on veut vous faire passer une information au groupe du CRP ou au groupe de l'IRIS par exemple, on va utiliser cet onglet. Voilà, n'hésitez pas à consulter. L'avantage c'est qu'on a tout d'un seul coup d'œil. C'est assez intéressant. Vous avez aussi accès sur le panneau de gauche, normalement, à des ressources. Donc J'ai l'accueil, j'ai les ressources. Donc on va cliquer sur ressources. Et vous tombez donc sur euh, différents outils. En fait, vous êtes dans l'espace d'activité, dans ressources, et vous avez différents outils. Je retrouve des forums, de là-dessus, des questionnaires et surtout des dossiers. Ces dossiers, les formateurs peuvent les créer, pour, par exemple déposer des cours, des documents administratifs. Donc ce qui va surtout nous intéresser ici, sera les forums et plus tard les wikis. Ça, On verra tout ça dans une prochaine vidéo.